tourner l'écran car je suis trop pauvre pour avoir un moniteur <rire> qui est ce qui a un moniteur des <rire> <rire> gens qui ont de l'argent du coup bienvenue dans le deuxième épisode du Chill Talk où aujourd'hui je rencontre Jihad euh, de l'assaut les internets et du coup on va, je vais lui poser quelques questions par rapport à l'assaut euh, voilà, savoir ce que fait l'assaut, ton rôle dedans et tout euh, Pourquoi il y a l'assaut, ce genre de trucs. Donc on va commencer ben, déjà simplement Premier truc c'est ce que tu peux présenter l'assaut et du coup ton rôle aussi euh, dans l'assaut Alors euh, l'association Les Internets euh, existe depuis 2016 Elle s'est créée euh, suite à un constat qui était euh, le manque de visibilité de créatrices vidéo sur Youtube et ouais. euh, surtout euh, la difficulté à pouvoir accéder à leur contenu et du coup le, le collectif s'est créé il y a eu en place du coup euh, l'Internet ouais, oui qui est euh, notre moteur de recherche, de recherche ouais. qui est quasiment à 1500 euh, vidéastes référencés euh, qui vont de, euh, de la beauté lifestyle euh, qu'on mmh. peut retrouver assez facilement euh, grâce à youtube ou qui font de la mécanique, euh, du développement web, euh, qui parlent de sciences. Okay. C'est des chaînes euh, françaises uniquement. C'est que des chaînes francophones. Francophones, ok. Voilà. Donc euh, on n'a pas. On a souhaité quand même garder une ouverture sur euh, la production francophone dans sa globalité. Ouais. Euh... Que ouais. que des chaînes... enfin, moi, Je pense à Syllabus, je crois, qui est canadienne. C'est la seule que j'ai en tête. Euh... <rire> c'est ce que j'en suis pas énormément non plus. Tout à fait. Mais... Euh, je n'ai plus le nom en tête, mais on en a pas mal justement du Canada, du Québec. Ouais. Euh, après, il y en a très peu d'autres pays euh, pour l'instant. Euh... Parce qu'effectivement, les, les actions de l'assaut se font plutôt sur euh, le territoire français. Mm -hmm. Donc, euh, à part euh, quand c'est des amis qui en parlent, ouais, euh, c'est un vois peu ça. compliqué tout. De... De faire de la publicité euh, <rire> hors métropole. En métropole, ouais. Et du coup, ouais, toi tu fais quoi dans l'assaut C'est quoi ton ton ou rôles du coup euh, Donc moi j'ai intégré l'assaut il y a à peu près un an maintenant. Et euh, moi j'aime bien me faire appeler les petites mains mais les filles euh, n'aiment pas ça parce que ça a tendance à dénigrer. Enfin, moi mm -hmm. je trouve, Pour moi c'est une, une appellation un peu mignonnette et ouais. c'est surtout euh, voilà accompagner.. Euh, créatrices qui viennent vers nous poser des questions, euh, participer euh, à tous les projets de l'ASSO dont on va parler par la suite et euh, on va dire que mon rôle s'est plus ou moins concrétisé depuis quelques mois dans le sens où j'ai tendance à chapeauter toute la partie CM de l'ASSO donc c'est pas toujours moi qui répond, ouais. mais euh, bon. on va dire que c'est ce moi vu, qui gère. j'ai j'ai dû avoir trois interlocutrices euh, diverses. Voilà, c'est ça. <rire> on essaie souvent de garder la même personne, mais euh, selon les disponibilités aussi de chacune, oui. euh, euh, on, a, on a tendance à passer la main et ça aussi c'est un des avantages de l'asso, c'est qu'on est... Euh, on n'est pas euh, en mode non c'est à moi ouais. et c'est moi qui va qui jusqu'au bout bah non on peut déléguer. Euh... Ouais, ce, bah, ce qui est normal aussi puisque vous êtes du coup vous êtes toutes bénévoles dans l'assaut bon après ça ouais, ça va fait sens effectivement c'est à dire que tu dois te libérer du temps pour l'assaut et des fois ouais. c'est pas toujours possible parce que tu peux avoir d'autres impératifs tout à côté euh... bon bah du coup on a déjà la réponse à pourquoi vous avez créé l'assaut t'as as répondu à plein de trucs <rire> <'as une> première... <rire> c'est bon on a tout <rire> et ben bah, c'est fini Efficacité. <rire> la vidéo elle va faire 5 minutes <rire> c'est ça euh, non du coup moi une autre question c'est pour toi, enfin euh, du coup pour l'assaut mais aussi pour toi parce que c'est toi qui réponds, qu'est-ce que c'est les. Quels sont les plus gros problèmes que peuvent rencontrer les créatrices Parce que là directement moi je pourrais dire il y a la, le point voilà, de visibilité, parce que tu parlais justement des chaînes un peu beauty lifestyle, c'est pour ça qu'on qu connaît des créatrices, euh, parce que dans les plus grosses, enfin, je pense bah, Enjoy Phoenix peut-être qui, qui est une de mes références, euh, même si je ne la suis pas qui a je sais plus plusieurs millions de. 3 millions. 3 millions, voilà. 3 millions d'abonnés, ce qui est. Plus que Joyka, tiens, si je crois, si je dis pas de bêtises, euh, YouTube, anciennement, un de la Redbox, euh, okay, voilà, pas bah, pour de, sachant qu'ils ont tous le million dedans, ouais. voilà, je sais que c'est des gros gros gens et du coup ouais, et à part voilà deux trois, sinon il y en a tout qui fait de l'humour et euh, entre guillemets c'est les gros les gros clichés qu'il y a donc ouais. Euh, ouais. quels sont les les gros problèmes qu'il y a euh... Donc euh, nous on en a relevé plusieurs. Euh, ouais. Effectivement, il euh, y a le côté euh je ne vais pas dire facilité mais beaucoup de jeunes femmes vont avoir envie de se sentir légitime dans un, dans un domaine ouais. avant de se lancer euh, dans la création de vidéos ouais. et euh, bah, parler de euh, son lifestyle, de euh, je sais pas euh, si on est vegan, si on est euh, euh, plutôt écolo ou euh, si on utilise un certain type de produit bah, on va se sentir justement beaucoup plus légitime à en parler. Euh, mais euh, ce qui se passe aussi c'est que l'algorithme YouTube lui-même en fait encourage mmh. ce type de enfin pas de comportement mais de contenu ouais. dans le sens où c'est ce qui est le plus regardé, bah forcément on va pousser plus ça. Ouais. C'est ce qui se passe aussi euh, bah, quand on fait la comparaison entre les contenus masculins et féminins. Il suffit de voir euh, l'onglet tendance, euh, ouais. euh, en tout cas français. On va faire le calcul, euh, à part effectivement quand on a tout en dit, ou euh, dernièrement un peu, parlons peu, mais parlons... Mais parlons ouais. euh, Juliette et euh, mode Tout à fait, qui, qui montent des fois, bah la plupart c'est des hommes, et mm. voilà, sans forcément avoir envie de dénigrer leur contenu, bah, ça va être du prank, ça va être euh, du, euh, des éléments, on va dire, qui vont dans l'ordre de l'humour. Euh, ce qui est tout à fait mmh, louable enfin ouais. on n'est pas du tout là pour pour casser c'est juste bah au final c'est un peu le même type de contenu ouais c'est parce que c'est ce qui marche c'est ce qui génère du, du watch time euh, de la vue, du clic donc, euh... donc euh, malheureusement pour l'instant euh, YouTube n'a pas de fonctionnalité euh, random enfin, c'est voilà c'est mon, ouais. mon opinion non, je trouvais que ça, ça pourrait être bien. vraiment cool alors je crois qu'il y a ça il y a, y a, ça, cool, y a une manière de le contourner c'est euh, moi je pense à un vieil annuaire c'est Ix TV, okay. euh, qui avait été fait par Thomas Sirix de des Voxmakers, par enfin, ouais. anciennement du coup les Voxmakers, où tu peux inscrire ta chaîne, euh, voilà c'était une idée de faire un annuaire, puis bon c'est juste un, un gros site euh, qui référence plein de vidéastes donc là on perd un peu le, la visibilité, mmh. mais où je crois que dessus tu as un truc où en fait tu cliques et ça te met une vidéo d'une chaîne au hasard qui est inscrite sur la plateforme, et du coup tu peux tomber, enfin moi je suis tombé sur des chaînes intéressantes comme ça et, euh, et c'est vraiment complètement aléatoire parce que... Ouais. Euh, les, les cookies utilisés, je crois que ne retiennent pas justement ton historique euh, de, de navigation, euh, de visionnage. Et du coup, tu peux avoir de, des trucs scientifiques comme juste après, euh, bah tu vas avoir vois euh, Tu vas avoir du prank ou encore après, tu vas avoir du gaming. Ou enfin, t'as vraiment tous les thèmes qui peuvent ouais. euh, qui peuvent aller, enfin euh, man... qui peuvent atterrir de manière complètement aléatoire. Ça Mais beaucoup de... Ça impliquerait malgré tout que les vidéastes, ils soient inscrits sur l'annuaire. Ouais, voilà, ça c'est le ça, souci. En fait. C'est le, le contournement moyen, quoi. Alors que. Euh... <rire> Voilà, comme je dis, à titre personnel, YouTube a dé dispose déjà du con de contenu oui. et il suffirait euh, de pouvoir classer euh, les types de vidéos mm -hmm. ou les types de chaînes pour pouvoir accéder euh, euh, à, à de la diversité, voilà, ouais. euh, en dans un sens très très très, très, très large. Très large. <rire> voilà. euh, donc il y a ça, donc euh, j'ai parlé du manque de légitimité du coup ouais. de, dans, les, dans la parole, mm -hmm. euh, en général les femmes euh, créatrices vont avoir envie de maîtriser leur sujet avant d'en parler ouais. euh, alors que euh, un homme à partir du moment où il s'y connaît mm -hmm. bah, il se sent légitime ouais. et c'est tout à fait normal à partir du moment où tu connais mieux que la personne face à toi bah, mm -hmm. en fait tu es légitime et tu es passionné et tu n'as pas le droit tu n'as pas la possibilité d'en parler ouais. est ce que tu penses que c'est peut-être lié au fait que euh... Une, une femme, enfin c'est l'impression que j'ai après je sais pas si tu le confiant ou pas, une femme justement a besoin de se sentir légitime mais vraiment c'est vraiment besoin aussi d'avoir peut-être un, un travail plus carré parce qu'en en fait en face fait, c'est une espèce de pression où les mecs en fait te retombent dessus au moindre faux pas euh, parce que voilà parce que tu t'es planté et parce que une fille je sais pas ne s'y connaît pas en électrotechnique ou c'est le, le truc un peu classique quoi. qui fait ça. que du coup un mec euh, bah, s'aventurerait beaucoup plus facilement là-dedans, bah, s'il se plante, il se plante, il se, se prendra moins d'insultes, moins de remarques. Euh, tout à fait, tout à fait, c'est sûr. Après, justement, nous, euh, on, on a fait euh, le listing de toutes ces euh, raisons pour lesquelles les femmes euh, ne se lanceraient pas et on a mis en place, bah, par exemple, des masterclass euh, pour les adhérentes euh, dans lesquelles on fait intervenir des personnes euh, qui travaillent dans le domaine de la vidéo. Euh, la dernière en date, c'était euh, Vanessa Bria qui est euh, productrice euh, de crac crac okay. du coup sur euh, canal. Euh, c'est quelqu'un euh, c'est une personnalité de l'ombre mais mm -hmm. qui a fait tellement de choses euh, parce qu'elle avait fait le golden show okay, elle ben avait enfin oui. ouais, elle mm -hmm. a vraiment euh, travaillé euh, dans euh, sur plusieurs projets assez gros mm -hmm. et qui ont de l'impact et dès qu'on en parle en fait les gens ils connaissent parce que c'est sorti en dehors aussi mm -hmm. de la sphère YouTube ouais. on a fait intervenir euh, des gens par exemple comme Sophie Rich mm -hmm. qui fait du fast cam voilà donc c'est vraiment histoire de leur donner euh, des témoignages de euh, en général femmes qui euh, travaillent dans le domaine et euh, qui ont osé se lancer et qui vont, vont leur donner un peu des clés euh, de réussite. Okay, le but étant de ne pas nous retrouver avec du contenu similaire euh, par tout le monde mm -hmm. mais plus de mettre euh, sa patte. Euh, de vraiment personnaliser en fait Ouais de, de faire, faire son truc à soi parce qu'en plus je reviens un peu aussi quand tu parlais de l'onglet tendance tu disais ah bah, tu parlais de, bah, à un moment tu as parlé d'Andy je pense aussi qu'il y a peut-être le truc c'est que les, les, les femmes qu'on connaît aujourd'hui c'est qu'elles ont acquis en partie une fanbase aussi grâce, euh, grâce à ce qu'il y avait parce que Natou, euh, euh, alors sans dire que c'est à cause d'eux mais tu sais qu'elle avait été avec que à temps on ne dit pas que c'est Kemar qui a fait oui. que Natou est connu, hein, oui. pas du tout mais sachant que bah, Mar Norman et Cyprien avaient un peu grimpé en faisant enlever le crew mmh. euh, et que du coup bah, sûrement elle a été peut-être partagée, ça a pu propulser et en fait du coup c'est le fait que, c'est pas dire qu'elle dépendent des hommes, c'est vachement mal à m'exprimer là-dessus mais tu vois Andy qui était dans la Whitey Femme, mmh. qui était composée bah, que de mecs je crois, appareil, si je dis pas de bêtises c'est le fait qu'il y a eu, en fait une grosse fanbase de base et qu'elles peuvent sortir du lot maintenant euh, mais en fait il a fallu qu'il y ait vraiment tout ça derrière toute cette propulsion et tout et du coup aujourd'hui c'est encore plus compliqué parce qu'on n'a plus vraiment des groupes entre guillemets ouais. comme ça tu vois à part des trucs comme le bagel et tout mais c'est des exceptions euh, mm. gérées par des studios de télé en plus donc ouais, mais... c'est ça bah, euh, moi je, je reviendrai juste sur cette histoire de, de, de groupe justement euh, c'est vrai que euh, les premiers collectifs qui ont commencé c'était des collectifs euh, majoritairement masculins si ce n'est exclusivement masculins ouais. pour certains et je sais pas moi j'aimerais ai, plutôt me dire que c'est l'effet de groupe qui a permis en fait à tout un chacun indépendamment de son sexe et genre, son genre de pouvoir être propulsé c'est peut-être ma vision d'un peu de monde de bisounours et du coup elle pour Natoo d'un côté et pour Andy de l'autre mmh. ça a peut-être permis de faire ça on s'en rend compte plus parce que c'était un peu les seules nanas des, voilà, de ces des groupes, groupes là ouais. mais je suis pas sûre que euh, Enfin, ce soit lié que à leur genre enfin elles, mmh. elles n'ont réussi à, elles ont réussi à continuer malgré tout oui parce que, ouais, font du indépendamment de, de, qui est, qui est de leur groupe par la suite ok ouais, j'ai du mal à poser ma question <rire> non mais ah, je, je ouais, comprends mais... que c'est pas quelque chose d'évident à faire parce que c'est elles ont autant travaillé autant mis de leur euh, temps de leur énergie de leur créativité dans leur euh, contenu mmh. que euh, les hommes les bah, avec qui elles étaient et euh, on ne viendrait jamais dire ah mais euh, lui il est connu parce qu'il a été avec elle oui. alors qu'elle elle est plus connue que lui par exemple oui c'est ça oui effectivement je pense pas que ça vienne euh... en tout cas j'ai pas d'exemple qui vient dans oui <rire> ouais. Ok. Euh, et on parlait, bah du coup on parlait, tu parlais justement du bouton, entre, enfin, du bouton random ou quoi, et du coup bon, votre associé avec l'Internet Explorer qui permet de trouver des, des créatrices francophones. Toi tu, tu verrais quoi en fait comme solution alternative enfin, J'avais entendu parler par exemple de, bah, de PeerTube, je te parlais oui. aussi de YEX TV, donc il vieux vieux vieux. Euh, est-ce que ouais, est-ce que tu en connais Est-ce que tu penses que c'est des trucs aussi viables Parce euh, que vous faites partie des solutions, effectivement, mmh. dédiées aux créatrices euh, francophones. Est-ce que tu penses que c'est des, des, des choses qui sont viables, qui veulent, vraiment peuvent tenir sur la durée euh, et avoir un, un impact aussi, du coup, à posteriori, bah, directement sur YouTube Parce que par exemple, si vous arrivez à mettre autant de créatrices en avant, est-ce que du coup, ça n'a pas un peu aidé l'algo de YouTube à changer euh... Je ne que si je suis clair. Euh, <rire> L'Internet Explorer, il n'est pas directement relié... Enfin, je suis pas sûre qu'il soit relié directement euh, ou qu'il impacte assez euh, l'algorithme ouais. YouTube, ce qui est sûr c'est que nous on est en contact avec YouTube et qu'on essaye d'apporter de, des solutions, mmh. des propositions, enfin on fait monter les, les retours à chaque fois qu'il y a eu des choses, euh, il y avait eu la campagne euh, mon corps sur YouTube ouais. suite à la, la démonétisation, <rire> complètement, oh, il bon. la, <rire> <qui> <'aime. rire> la démonétisation des vidéos euh, ouais. qui parlent de corps des femmes en général euh, bon, bah, C'est vrai que euh, YouTube est une euh, entreprise américaine, euh, la société américaine est une société euh, connue pour être une société puritaine. Euh, C'est compliqué de changer les choses et euh, de faire comprendre aux gens que parler de corps féminin mm -hmm. ne veut pas dire euh, par, faire du porno ou euh, oui. ouvrir les portes à autre chose. Euh, du coup, euh, euh, c'est dans ce cadre-là que nous, on arrive à, à interagir avec YouTube. Nous, on pense que notre euh, Internet Explorer est une solution assez viable. On ouais. est en train de modifier, on est en train de faire évoluer notre site Internet et par la même occasion, il euh, y aura des nouvelles choses euh, mmh. sur Internet Explorer. Est-ce que la multiplication d'outils euh, est une bonne chose Parce que ça crée mmh. aussi que bah, ça disperse. Ouais. Euh, nous, notre but, au final, c'est vraiment de montrer à Youtube toute la diversité qu'il existe en la mettant en lumière et mmh. en leur disant, bah, voilà, nous on a mis en place un outil ouais. à vous de l'utiliser ou de vous inspirer ou euh, de nous faire des retours dessus, enfin, ouais, voilà. de faire quelque chose, euh, voilà, de pouvoir, de, de pouvoir vous en servir, ouais. Exactement. <rire> ok. Ah, très bien. <rire> et euh, bah du coup, on arrive, on arrive à la dernière question. Euh... Ce serait qu'est-ce que bah, par rapport à l'assaut du coup, donc aux, aux internets c'est quoi le ou le, le, les gros projets, enfin même projets petits ou gros pour, euh, bah, pour l'avenir en fait le Alors, euh, les projets... C'est si rien de secret. Euh... Non, non, non, non, non <rire> pas du tout. Les... Ouais. Nous en fait on a, on a des grandes lignes euh, qui nous vont très bien actuellement et sur mmh. lesquelles on, on veut aller plus loin et monter en compétences et aussi du coup faire monter les créatrices en compétences. Mmh. Donc on a les masterclass, c'est tous les deux mois. Ouais. Euh, c'est un rendez-vous régulier, on a même eu euh, deux masterclass au mois de mars puisqu'on avait eu euh, deux, euh, deux euh, invités qui étaient ouais. euh, chauds pour, pour venir et tout euh, on a euh, le pôle fiction qui marche très bien donc le, la prochaine... Euh, <coughs> Le prochain atelier, euh, il se peut que la vidéo ne sorte après, mais du coup ça aura ouais. été en mars. C'est quoi du coup le pôle fiction Donc le pôle fiction c'est une série d'ateliers euh, mm -hmm. autour de la thématique de la création de la fiction sur Youtube. Et euh, là le prochain épisode par exemple ça va être les prises de vue. Okay. Donc euh, comment faire fonctionner sa caméra, comment être sûr d'avoir des prises de vue euh, nettes, claires, euh, suivant les différentes euh, caméras qu'on utilise. Okay. Euh, on fait toujours intervenir euh, un, une invitée, voire plus, uh -huh. pour justement parler de son expérience euh, directement. On a eu euh, la prise de son, on a eu la réalisation, on a eu les scénarios, donc voilà c'est un peu euh, une série. Avec mm -hmm. des épisodes qui, ouais. au fur et à mesure, mm -hmm. le but euh, serait de sortir avec une, une création fiction une à la fin. La fin hein. okay. en fait. Donc, pareil, c'est tous les deux mois. Donc, les deux événements sont en quinconce. On, mm -hmm. euh, on a toujours les apéros ouais. Donc, euh, mm -hmm. qui sont aussi une raison pour faire du réseautage, pour encourager les collaborations, faire en sorte que les adhérentes où les adhérents puissent aussi s'investir un peu plus en, en, en, en... concret dans l'assaut. So qu'on est toujours à la recherche de sans frais. inscrivez <rire> vous Voilà, n'hésitez pas à vous. Si vous, vous, à, vous à, à Paris, <rire> venez. Au... Ah <rire> mais <rire> même pas options. que Paris, même en province. Parce que euh, des événements comme les apéros par exemple, ouais. nous on a, on a conscience que c'est quelque chose de hyper centralisé dans Paris. Mm -hmm. Parce qu'on est tout à Paris. Ouais. Mais si euh, on a des euh, bénévoles qui seraient ouvertes mm -hmm. à mettre en place des antennes euh, dans les différentes aller, ouais. villes de France ou même Belgique, Suisse, voilà. On leur fournit euh, la documentation, enfin tous les éléments pour qu'elles puissent prendre bah ça en place. Cool. Ok, ça je savais pas, je pensais que les opéraux en tout cas étaient, étaient centralisés sur, euh, sur Paris. C'est un peu par défaut et parce ouais. qu'on a essayé et qu'on s'est retrouvé avec deux personnes euh, qui venaient, donc euh, c'est un peu compliqué ouais. d'investir du temps euh, pour se retrouver avec deux personnes qui sont, très, qui sont géniales. Oui mais... Oui, oui, oui. <rire> oui, mais ça peut aussi démotiver, enfin autant sans forcément parler des bénévoles de l'assaut, même les deux personnes, c'est vrai ouais. que tu peux comprendre le ouais. forme de déception que tu as à dire, bah attends j'arrive, super, on va rencontrer plein de gens puis tu rencontres qu'une personne et tu te dis bon, enfin si en plus ça t'accroche pas avec cette personne Exactement. Tu sais... Et euh, donc l'autre euh, projet ouais. que nous avons, qu'on nous demande de lancer cette semaine, ça va être l'épouse d'or 2019 du coup. Le concours euh, vidéo euh, d'épouse d'or. Tout à avec fait. Des... En plus il y a des lots, avec... enfin il y a des... Il y a des dotations, dotations. Qui vont être beaucoup plus conséquentes cette année parce que nous avons réussi à avoir des partenaires. Cool. Et euh, effectivement euh, là ça va ça va se passer entre fin juin euh, fin juillet pour euh, postuler. Euh, sachant que les résultats seront connus au mois de septembre. Ok d'accord. Donc ça c'est un concours de, de vidéo en fait, ça où les créatrices postent une vidéo. Tout à fait, c'est euh... euh, un concours vidéo, euh, bon, je n'ai pas la liste de tous les critères mais il faut oui. une vidéo entre euh, 30 secondes et 10 minutes, euh, être un, malgré tout en cohérence avec le contenu de sa chaîne, il oui. n'y euh, a pas de thématique obligatoire, hein, c'est vraiment euh, libre. Euh, notre euh, but c'est que les créatrices se fassent plaisir qu'elles aillent un peu plus loin dans la, la création et dans le, on va dire, la ligne éditoriale de leur, de leur chaîne parce que derrière elles ont la possibilité d'avoir bah, de l'argent pour ouais. du coup se payer du matériel euh, être accompagnées parce que derrière euh, normalement ce qui avait été le cas l'année dernière c'est que les trois grandes gagnantes avaient des parrains et des marraines donc il y avait Cyprien, ah, oui. il y avait Manon Bril et il y avait les Abordiers oui, donc, oui, tu du beau monde voilà euh, imagine demain tu as une question et tu, tu contactes Cyprien ou tu contactes Léa Bordier euh, sur un sujet de réalisation de scénario hein, ouais. mmh. donc, euh, mmh. donc voilà donc ça c'est vraiment nos gros projets après c'est la vie de l'assaut ce qui est déjà pas mal quoi, parce <rire> que pour enfin pour une asso vous arrivez voilà ne serait-ce que les pouces d'or c'est vrai -ce que je trouve ça impressionnant de dire mmh. euh, vous arrivez à faire le concours mais en plus vous avez des dotations enfin vous avez vraiment du du contact vous apportez vraiment quelque chose en fait aux créatrices et rien que le fait de dire euh, euh, de dire que c'est pas euh, bah, c'est pas, pas vraiment cloisonné c'est voilà ouais. fait une vidéo dans le thème de ta chaîne rien que ça en fait c'est ça permet à plein de gens de s'exprimer par rapport à d'autres concours enfin je pense au nikon c'est le seul que je connais et que j'ai fait ouais. où tu as vraiment un thème et tout et des fois tu dis ben bah, rien ne me parle du tout et du coup tu, bah, tu rates le concours et tu reportes à l'année là au moins vous avez un truc qui est accessible à, à toutes ça. Puis nous, en plus, on vise les créatrices qui ont moins de 10 000 abonnés. Ce qui est bien aussi. Parce qu'on euh, a constaté que beaucoup de concours euh, partaient de 10K et plus, alors que bah, non. Ouais, je... on, a, on a des gagnantes qui, étaient, qui dépassaient pas les 1000. Mm. Euh, euh, Ce qui qu ont déjà fait du. coup pour certaines. Hein. Ouais, bien sûr. Et ça n'empêche, elles font du contenu, elles font de, de la qualité. Et euh, voilà, on en revient au fait que c'est pas parce que. Une personne fait du très bon contenu qu'elle va être forcément mise en avant ouais. Donc c'est à nous de le faire euh, Nous, il y a aussi un autre truc euh, qu'on a mis en place c'est On a donc un CM avec notre page euh, Les Internets ouais. Et on partage en fait une vidéo d'une créatrice euh, tous les jours Parce que euh, voilà, c'est un peu notre random à nous euh, C'est vrai que ça marche bien parce que, enfin, Moi je me rappelle, en avoir discuté, euh, j'étais venu à un apéro il y a, il y a plusieurs mois et euh, en avoir discuté avec une, une créatrice qui justement en plus d'ailleurs pour le coup avait une chaîne où elle postait de temps en temps des vidéos enfin était pas forcément dans l'idée de youtube régulier et tout et euh, c'est vrai que c'est le genre de truc qui fait des bons coups de pouce ouais, euh, ouais tu peux caresser le chat donc <rire> euh, pour une fois qu'elle s'est rapprochée <rire> elle va planter ses griffes mais euh, ouais du coup ouais, j'ai vu une créatrice qui me dit qu'il y avait ouais, pareil, pas beaucoup elle peut-être 200 abonnés quelque chose comme ça et euh, qui m'avait dit bah en fait euh, tu vois clairement l'impact où euh, ces vidéos faisaient une centaine de vues en moyenne euh, ce qui était un bon ratio par rapport à son nombre d'abonnés et m'avait dit ouais la vidéo partagée par les internets bah, ça avait été 10 fois plus de vues ça avait mmh. été 1000 vues ce qui mine de rien est, est énorme quand tu te dis une vidéo qui fait 10 fois plus de vues par ouais. un simple partage euh, d'une assaut sans dénigrer l'assaut ou quoi ouais, hein, juste tu te dis c'est un simple partage t'as pas besoin que ça aille trop loin c'est super important quoi et super bah, on cool, a une très grande communauté mine de rien on, est, on a plus de 20 mille personnes qui suivent la page, euh, on a euh, la cha notre chaîne YouTube à nous euh, qui, euh, sur laquelle on partage des choses mais ça va être plutôt, euh, on avait fait la playlist justement de toutes les participants de l'année dernière de l'année de, avant des pouces d'art. On a mis en place euh, un zapping cette année. Oui, pour, euh, pour compenser effectivement le, <rire> le, zapping, euh, le zapping de YouTube. Euh, euh, non, euh, non c'était de Mister Fox. C'était une Mister Fox, je crois. Que et oui. c'était pas pour compenser, c'était parce qu'on a, on a vu son, son zapping. Et euh, on, bah, en fait, nous, on n'y avait pas du tout pensé. Et comme on s'est fait le constat qu'il y avait un manque de visibilité de femmes bah, on a fait ouais, le nôtre. Donc, euh, non, non, nous on est très reconnaissante à la MetaFox justement pour l'idée. Ah oui, oui, non, oui, euh, c'est pas appris... c'est une, une personne adorable, si, si jamais non, il voit non, cette vidéo. non non mais c'est vraiment... Euh, c'est vrai ouais. qu'il est vegan, Mais c'était pas du tout en réaction à Youtube justement, parce que, ouais, non, voilà, les Youtube Rewind, bah, c'est autre chose en fait, parce qu'ils mettent plus en avant les créateurs qui ont les mieux réussi oui. on va dire, qui ont fait l'année, que soit la manière avec laquelle l'année s'est faite mais nous c'était plus ouais. dans l'idée de voilà, montrer euh, la diversité de créations euh, de femmes ouais, a... voilà après c'est sûr on a eu des retours il euh, y a toujours des choses à améliorer mais a... on a fait ça en quelques jours on... comme je disais ouais, on est, est... bénévole et on, on a... nous on s'est fait plaisir ouais. on a découvert des, des créatrices parce que euh, un de nos euh, critères, c'était aussi qu'il y ait de la, de la diversité de contenu, de représentation, mmh. euh, et bah, on a été assez satisfaites, parce oui, au fin, final... Oui, bon, en fait, euh... je l'avais vu, vu, et oui, tu avais autant des chaînes assez connues, mmh. je pense ou à, par exemple à, Ama, à Marion Séclin, ouais, euh, ouais, voilà. ouais. euh, et d'autres, clairement j'ai oublié les noms, mmh. je, vais être, euh, je vais être honnête mais voilà d'autres chaînes où tu te dis ben, en fait quand tu regardes les noms tu fais oui c'est un, un tout petit truc c'est là que c'est intéressant ouais. aussi c'est pas des personnes qui ont réussi c'est juste des créatrices dont le travail est intéressant et, ouais. et voilà quoi mais malgré tout viens. en fait parce que euh, la plupart <coughs> des créatrices qui étaient dans le zapping elles avaient un assez grand nombre d'abonnés mmh. c'est juste qu'on s'est rendu compte que euh, c'est peut-être une question de génération on commence à venir mais, euh, mais du coup il y a, y, a y a des créatrices qui sont, qui sont Très jeunes ouais. et qui ont un following de ouf, et c'est juste que nous on les connaît pas en fait. Mmh. Pas mal de gens fait. qui viennent de euh, euh, Snapchat, euh, qui. Euh, <rire> on n'a ouais, pas encore connaissance de ça, mais, mais en tout cas, Snapchat, il euh, y en a beaucoup qui ont fait le, le saut vers YouTube ouais. et qui font du contenu euh, qui est très très regardé. C'est euh, une bonne chose. <rire> Donc, voilà, ouais. Non, on, est, on est assez content de ça, du coup on aimerait bien pérenniser la chose et on espère le faire euh, de façon plus récurrente et plus mm -hmm. régulière, que ça soit euh, plus de diversité euh, et euh, bah, si vous avez des vidéos qui vous ont marqué euh, de femmes, n'hésitez pas à les, nous les envoyer. Faites une playlist, envoyez-la, euh, voilà, téléchargez-les avant qu'elles soient supprimées, <rire> démonétisées, <rire> ça. parce que ça parle de corps féminin. <rire> C'est tout à fait ça. Mais euh, ok, et eh ben merci pour euh, tout, pour de toutes les de réponses, de voilà. voilà, je mettrai le lien euh, du site des internets du coup dans la description pour que vous puissiez aller voir. Euh, L'Instagram, le, le Twitter, les trucs, euh, les trucs habituels, euh, l'abonnement, la cloche, etc. Pour cette chaîne-là, pensez-y, car c'est important, des fois, je suis un garçon, mais quand même pensez-y, <rire> s'il vous plaît, <rire> c'est mon anniversaire, donc pensez-y. <rire> et je pense qu'on est bon. Ouais. Eh ben parfait, on peut couper. Cool. Ouh.